Rejoindre la MEFGS, c'est d'abord rejoindre une équipe solide, avec des chars puissants. C'est aussi de la camaraderie, des entraînements pour se perfectionner, des victoires qui s'enchaînent, des nouveaux amis à se faire, et plusieurs tournois par semaine. We'll